Bonjour à tous, je suis Armelle Timine, thérapeute énergéticienne et je suis spécialisée dans la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Et dans cette vidéo, j'aimerais répondre à un message que Thomas a laissé par rapport à un questionnaire que j'ai mis sur comment se sentir légitime. Et j'avais envie de ramener ben, des solutions, une réponse personnalisée pour toi Thomas et, et j'espère aussi que ça va faire profiter pas mal de monde. Et en fait, voilà ce que Thomas a posé, c'est... Je trouve ça dur d'avoir foi en moi, même si j'y travaille. Et ce n'est pas toujours naturel suivant les projets. Et effectivement, ça m'a donné l'élan de parler de comment avoir foi en soi ou en la vie, parce que je trouve ça vraiment important et indispensable. Et aussi, qu'est-ce que avoir foi en fait Qu'est-ce que ça veut dire Et est-ce que c'est important Voilà, en tout cas... Euh... Et en fait, c'est un sujet qui est assez délicat. Parler de la foi, c est, c est, je trouve que c'est assez délicat parce qu'on peut heurter euh, des convictions profondes qu'ont les gens. Alors ce que je vais faire c'est d'abord que je vais parler de mon expérience afin que vous puissiez, ben déjà euh, que je puisse vous partager, c'est beaucoup plus simple de moi pour vous partager ça à partir de mon angle de vue, de mon expérience. Attention, je ne suis pas en train de juger quiconque que ce soit, chacun est libre de vivre sa foi comme il l'entend. Moi je vais parler de la mienne et comment moi je l'ai vécue. Voilà, d'abord on va commencer par qu'est-ce que la foi pour moi La foi en fait c'est une confiance que l'on peut avoir pour quelqu'un ou pour quelque chose. On dit parfois j'ai foi en toi, pour moi ça veut dire j'ai une confiance en toi et je suis serein en, en ta présence. Il y a aussi parfois on dit j'ai foi en l'avenir, une façon de dire bah, je suis vraiment serein dans ce qui va se passer pour moi. Il y a la foi. Avoir la foi, c'est aussi avoir une confiance inébranlable en un système de pensée, en un mouvement de pensée, à la religion, par exemple, la spiritualité. Et ce qui est particulier dans, dans cette foi-là, c'est qu'il y a vraiment un engagement profond. Il y a une, une adhésion totale, un abandon total à, à, au principe qui se dit. Pour moi, en mon sens, dire j'ai la foi n'a pas... Pas tellement de résonance je dirais plutôt que j'accorde ma foi j'ai accordé ma foi à une façon de penser à une façon de voir les choses et effectivement je vais vous parler un petit peu de mon parcours et, et là, Thomas, je, je veux vraiment te rejoindre dans, dans la difficulté parfois à, à mettre notre foi en œuvre. Et j'espère vraiment que ce partage va te permettre d'avancer. Quand j'étais petite, j'ai grandi dans, dans la religion catholique. La seule chose, c'est que j'étais dans une incompréhension de pourquoi est-ce que ma vie était si difficile s'il y a un Dieu qui est supérieur, qui est là, existait en fait. Je ne comprenais pas où était l'œuvre de Dieu dans une telle souffrance. J'avais le sentiment, en fait, de subir les choses. Et malgré mes prières, malgré mes demandes, je ne voyais pas les changements réels dans ma vie. Et euh, j'avais vraiment le sentiment de, de, euh, voilà, de subir les choses et de ne pas avoir le pouvoir de, de, de changer cette réalité-là. Donc, je me sentais à la fois victime, prisonnière et surtout impuissante. Et en fait, ce paradigme-là ne me correspondait pas du tout. Et du coup, je me suis orientée, euh, en grandissant, je me suis orientée vers la spiritualité. Et là, j'ai vraiment trouvé mon compte. Parce que j'ai découvert un autre monde, j'ai découvert un autre système de pensée dans lequel euh, la proposition, c'était que j'avais le pouvoir, moi je suis créateur de ma réalité, du fait que tout est vibratoire, du fait que tout est quantique. Et à ce moment-là, ça m'a énormément confortée. Parce que je me dis, tiens, ça, c'est une, une façon de voir les choses qui me correspond davantage. L'idée de dire que j'ai le pouvoir, moi, en tant qu'être humain, j'ai le pouvoir de changer ma vie. J'avais vraiment le sentiment de dire, tiens, enfin, je vais avoir les clés en main. Et en quelque sorte, l'univers ou Dieu est là pour répondre à cette vibration-là. Et je me suis dit, tiens, une telle collaboration me correspond mieux. Je me suis sentie, en fait, enfin libre et maître. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là par rapport à la foi c'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit, on fait le choix d'un un, mouvement de pensée qui nous correspond, dans lequel et qui est écologique pour soi. Moi, j'ai choisi cette forme de spiritualité-là. Et encore, dans cette spiritualité que j'ai dit découvrir, il y a forcément des subtilités, il y a des points qui ne me correspondaient pas du tout parce que j'étais confrontée à une forme de rigidité. Et donc, j'ai créé en fait une spiritualité qui est la mienne, qui correspond à mon monde, qui me permet de grandir et fleurir tel que moi j'ai envie de, de, de, de rayonner en fait. Accorder vraiment cette confiance, avoir vraiment cette lecture me donne vraiment une, une envie de, de, euh, de nourrir cette foi en moi euh, qui va grandir tout naturellement justement parce que j'en ai la preuve tous les jours de, de, des bienfaisants et de la faisabilité et de la possibilité de la matérialisation euh, de tout ce qui se pose là pour ouais, moi. Mais en fait, ça s'est fait par étapes et c'est ce que je vais vous expliquer. La première étape, déjà, c'est qu'on découvre. On découvre un système de pensée. La deuxième étape, c'est que c'était important pour moi d'en faire l'expérience. C'est-à-dire, ok, vous me dites quelque chose, moi je veux avoir la preuve que ça marche. Je veux avoir la preuve qu'effectivement, j'ai le pouvoir de créer ma réalité. Et à ce moment-là, j'ai eu mes réponses. Et une fois que j'ai mes réponses, ça a ancré en moi la confiance en, en, en, en cette spiritualité-là, la foi que je pouvais m'abandonner à ça. Et une fois que les expériences se répètent, Ma foi s'installe, donc j'accorde, je commence à accorder ma foi et cette foi va grandir jusqu'à un moment donné où la question ne se pose même plus. C'est une évidence pour moi qu'aujourd'hui, si je désire quelque chose, j'ai la possibilité de le créer. À partir de là, je peux me déposer, la tranquillité se pose et ma foi que j'ai choisie devient une foi que j'accorde véritablement et qui grandit en moi. Donc la question de « Est-ce qu'avoir est qu la foi est important ?» Je vais vous dire forcément, selon mon point de vue à moi et mon expérience, pour moi c'est indispensable parce que c'est la base en fait. Ça nous donne des repères, c'est ce le socle qui va nous permettre de, de créer notre décor. Euh, c'est ce qui donne sens, voilà, sens à, à, à la vie, c'est ce qui me permet de me comprendre, comprendre mon environnement. Aujourd'hui, je peux donc dire que j'ai une foi en moi. J'ai foi en ma bienveillance, j'ai foi au fait que je sais que je suis là pour moi et je serai toujours là pour moi et je sais que je me veux du bien. Et c'est la raison pour laquelle je peux maintenir que la vie me veut du bien. Tant que moi je me veux du bien, la vie me veut du bien. Parce que j'ai foi au créateur que je suis, parce que j'en ai eu la preuve. Donc pour toi Thomas, par rapport à ta demande de comment faire pour avoir foi en soi je vais te proposer quelques pistes, quelques solutions. La première, Thomas, c'est que tu as besoin de... Déjà, de, je t'invite parce que je, je, je te connais, donc je sais qu'on est dans, le, dans, dans la même forme de spiritualité, la même façon, on se rejoint dans notre façon de voir les choses, dans, dans ce créateur que nous sommes. Donc moi, ce que je t'invite, en fait, c'est refais l'expérience. Fais l'expérience de ce créateur que tu es, mais à travers des petites choses au quotidien. Ne cherche pas à le faire dans des gros projets. Fais-le déjà dans des petites choses. Vois dans ton quotidien et fais-en l'expérience pour que tu puisses avoir la preuve que ça marche, que tout ce que tu désires devient vrai en réalité. Tout ce que tu désires se matérialise si tu le désires profondément. Voilà. La deuxième chose que je t'invite à faire, du coup, c'est à, à fur et à mesure que l'expérience se fait, ancre en toi que tout est infiniment possible. Du coup, qu'à partir de là, si tout est infiniment possible, que tu puisses te dire que tu as vraiment la liberté d'exprimer ta créativité et que de toutes les façons, dans la mesure où tu le veux, tu as la possibilité de le vivre. Et je pense que ça, ça va te permettre de te conforter euh, dans la possibilité, dans la faisabilité des choses. Ça veut dire que tant que toi, tu fais le choix de t'investir dans quelque chose, la vie va t'amener les fruits de ce que tu investis. Et ça, c'est la troisième chose qu'il est important que tu, du coup, que tu saches et que tu poses en toi, que tu as besoin de te redire en fait. Parce que si à un moment donné il y a un doute dans la confiance en soi, c'est important de se dire, non mais tant que je m'investis, j'obtiens le fruit. Pourquoi Parce que c'est juste mécanique, c'est la loi de la vie, c'est la loi de l'univers, c'est juste quantique. Et parfois se rappeler ça te remet dans les rails en fait. La quatrième chose Thomas que j'aimerais te dire, c'est surtout surtout rappelle-toi que tu es là pour vibrer de ta vie, tu es là pour être dans la jouissance d'exprimer ce qui fait euh, chaud dans ton cœur, tu es là pour, euh, pour, pour t'éclater, tu es là pour mettre en œuvre ce qui met la joie dans ton cœur. Voilà, tu n'es pas là pour les autres, tu n'es pas là pour faire les choses pour que ça plaise aux autres, tu es avant tout là pour toi. Voilà, donc je te souhaite en fait que à partir de là, que tu puisses être dans cet élan de, de créer, d'oser mettre tes projets en place, non pas pour en obtenir un résultat, non pas pour obtenir des compliments, non pas pour obtenir euh, une appréciation ou autre, mais déjà que toi, tu puisses exprimer ça pour toi, dans la joie de faire les choses pour toi, pour que toi tu puisses t'éclater, pour que tu puisses juste faire ce que tu aimes en réalité. Voilà. Donc voilà. Thomas, j'espère que ces quelques mots t'ont aidé ça m'a fait énormément plaisir de faire cette vidéo pour toi et j'espère que ça aidera aussi énormément de gens n'hésite pas si tu as des questions par rapport à la vidéo de la mettre juste en dessous et vous également si vous avez des questions sur le sujet je serai vraiment ravie de vous répondre je vous remercie infiniment à tous ainsi qu'à toi thomas euh, d'avoir visionné cette vidéo si vous avez plus si vous avez besoin d'informations me concernant, la barre d'outils est juste en bas. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir